Comme quoi, on peut aller jusqu'au bout du monde en trottinette. Je m'appelle Paulina Mikailova, je suis cofondatrice de Knot. Note, c'est une entreprise strasbourgeoise qui propose la solution de micro-mobilité des trottinettes et vélos en libre-service. C'est une solution clé à main avec l'application, les trottinettes, les vélos, avec les bornes de recharge automatiques qui donc verrouillent les trottinettes, les rechargent en même temps. Comme ça, on évite l'anarchie sur les trottoirs, on évite les camions qui tournent toute la nuit pour recharger les véhicules. Tout est fait à Strasbourg, en France. On fournit le système entier, donc on produit l'électronique, le soft et le mécanique ici dans nos ateliers et nos ingénieurs se trouvent au centre-ville. À l'époque, on a commencé en 2016, on était les premiers à faire les trottinettes mécaniques en libre-service sur les stations. Donc à un moment, on se dit, bon, il y a le virage qu'il faut prendre pour l'électrique, donc on a commencé aussi à travailler sur le produit en électrique les bornes qui peuvent verrouiller et charger nos trottinettes, mais aussi les bornes universelles qu'on peut proposer à d'autres acteurs sur le marché. Société Générale, c'est notre banque partenaire depuis le début, depuis la création de la société et notamment aujourd'hui. Pour le développement international, il y a des solutions pour l'export qui vont nous aider dans notre développement. Knott aujourd'hui est présent dans 7 pays, donc on est dans les pays voisins comme Belgique ou l'Espagne, mais on s'exporte aussi beaucoup plus loin, comme par exemple à Ouzbékistan Et là, les trottinettes autour de moi, elles vont partir aux États-Unis très prochainement. Le futur pour Knot, c'est le développement technique. On a d'autres produits qui vont sortir, les scooters, on travaille sur d'autres types de services. Et aussi aller à l'international, toujours en gardant cet aspect made in France. C'est vous l'avenir, Société Générale.